aujourd'hui y aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui assez spécial parce que aujourd'hui on va parler euh, aujourd'hui une nouveauté sur Mighty Qu'est-ce qui est fait dernière nous Donc déjà on va commencer donc avant que ça commence. n'oubliez par liker donc n'oubliez pas du coup de mettre un peu bleu et de vous abonner extrêmement important si vous voulez pour plus de vidéos. Et eh bah il faut s'abonner, c'est gratuit, ça prend deux secondes, n'avez pas de gueule. Euh, ça prend 5 minutes de vous en créer un, voilà, c'est rapide, tac tac, voilà. Et euh, donc du coup, en fait là, donc du coup en fait Stéphane, euh, le développeur de Matici, en euh, disant Matici, qu'est-ce qui est compliqué euh, Donc il y a deux trois jours, Matiti, on va relire, hein, euh, depuis le début, il me semble que c'était... Ouais, donc ils ont dit, donc ici, euh, salut tout le monde, alors que nous nous rapprochons de la date de sortie de la notre, nous avons décidé de faire une annonce sur les véhicules qui seront retirés. Donc, en haut, ils vont faire. Il y a des véhicules actuels, des matières actuelles, qui vont être retirés plus tard. Euh, dans cette le période, les véhicules ne seront plus disponibles après la date de Certains peuvent être temporairement hors vente. Certains peuvent être permanents. Donc, si vous souhaitez acheter ces véhicules, c'est maintenant votre dernière opportunité dans l'avenir prévu. Donc, c'est l'enfer. Donc moi l'enfer, je ne fais pas, mais je vais essayer de l'avoir, je vais l'acheter, en fait je vais acheter tout cela, donc moi j'ai celle-là, celle-là, celle-là, celle-là, celle-là, ça en est un peu deux secondes, j'arrive. Ok. Ok, donc c'est bon. Euh, donc, Window Maker, euh, je l'ai, C'est là, là, je l'ai le C'est là, Il me manque juste, euh, la, euh, il manque la Enfer, la Insipide, et il manque la Dominator. A bientôt pour chaque fois de... Donc là, ils vient me dire que, euh, bientôt, je Là, ils avaient dit quoi Ils a dit, non, elle dit que votre auto estime mauvaise, que je n'ai pas eu de malheur. Je vais être compliqué. Donc du coup et physique qui va travailler la physique qui va travailler donc. voilà donc ensuite Stéphane il a tweeté il y a un peu de équilibrage dans ma tête le métal sera modifié il n'y a pas de meilleure façon il y ait de il faut un effort pour les l'équipe on peut de l'argent en dans la... qu'elle équipe, jouer comme le souhaitez. » De, euh, le type de héros ne s'appuie, mais t'as pas de problème avec une règle, si vous l'avez la. il vraiment, donc, désormais, de, de choisir le style de jeu, vous êtes plus au courant, plus de héros OP, qui n'offrent une chance de survie, donc, oh, aucune chance de survie, euh, voilà, euh, ensuite, ils ont dit, ça attends, cela ne signifie pas que les héros ils sont, sont, faible ou quelle manque de... ces fils seulement qui ne seront plus brisés euh, pour briser l'attraction hein. voilà. euh, donc euh, ensuite il y a Jenny, me semble qui avait tweeté euh, si pas de bêtises après on va le le voilà donc là déjà le... donc j'ai montré une petite taille ça ne ressemble même plus à ça ça veut dire qu'en gros ils ont tout changé vraiment ça va être un gros truc j'attends vraiment la sortie de chapitre 2 voilà j'attends vraiment la sortie ensuite on va voir le trailer d'ailleurs en parlant de ça fait une grosse dédicace à cultive couliez c'est mon pote donc allez lui faire une pub les amis il est super super super enfin il veut il a commencé une chaîne et il euh, fera des vidéos je pense sur GTA et tout ça Allez vous abonner à la chaîne, je vous me mettrais le lien dans la description Et puis voilà Et parce que voilà il voulait qu'il fasse une Donc voilà Donc je... je... Allez s'abonner, allez vous abonner à lui Très cool, d'aller voir cette vidéo incroyable Donc allez vous abonner Et voilà C'est gratuit, ça veut rien Et voilà Donc bien on a le trailer matisé, on va le voir Donc... Alors par contre le son on va enlever donc, je vais me faire copier, euh... donc donc parfois je vais couper parce que sinon je vais me faire copier après donc okay. salut maintenant ok on regarde le trailer et je vous dirai après le trailer dure deux minutes voilà donc là ils disent que voilà en gros les véhicules les véhicules ouais qui seront plus là ça enfin, va faire plus détaillé ne connaît pas hein, c'est pas grave hein. je dirais à la fin de vidéo ce qu'il vous dit ok ok, okay. c'est bien ça au lieu de 1 million il met à 500 millions voilà donc il faut acheter les véhicules maintenant là il vont manque tous les véhicules qu'après vous pourrez plus les obtenir dans, dans, dans le temps si si je... inferno donc rapide. alors si les si, véhicules alors j'ai oublié un détail si les si, véhicules si, vous les avez déjà euh, achetés bah dans le chapitre 2 vous l'aurez toujours vous les et toujours ok donc voilà c'est bien ce qu'on a vu euh, ici. Voilà, ok. Donc c'est à peu près ça ce qui, qu ont, ouais. C'est un exemple de voiture, ok. Donc, en gros, ils ont, ils viennent de dire qu'en gros les, les, prix vont baisser. Voilà, c'est pas compliqué. Et ils vont tout changer. Hein. Dis que c'est normal, je suis une beaucoup mieux. Hein. le ferait ici. C'est très très très bientôt. Voilà, donc les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. En gros, ce qu'ils ont dans la vidéo, c'était que Mathilda très bientôt, tout ça, et que les véhicules, comme vous voyez putain, les vidéos, mais peut aussi y voilà. Euh, eh ben ne seront plus disponibles en fait euh, après la sortie du chapitre euh, Voilà. Donc, du coup voilà, euh, ces véhicules qui nous ont montré ne seront plus disponibles malheureusement. Et si vous les avez déjà achetés, bah ça sera bon. Donc voilà. N'oubliez voilà. pas voilà, vous abonner vous mettez un like comme d'habitude, hein. euh, mettez un commentaire voilà, mettez un commentaire, dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que voilà, quand vous pensez que ma chapitre deux sortira ou quand Comment pensez-vous de que ces véhicules seront retirés Voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros yeux. Ciao